Stop Si vous voyez cette vidéo, c'est certainement que vous vous intéressez à l'investissement immobilier. Donc ce que j'ai à vous dire est très important pour vous. Alors quel que soit votre niveau, quelle que soit votre situation, que vous soyez débutant et que vous cherchiez à faire votre premier investissement, que vous soyez déjà expérimenté avec un premier bien et que vous cherchiez à faire un deuxième investissement, ou alors que vous ayez déjà un parc immobilier plus important et que vous cherchiez à développer votre patrimoine, tous les investisseurs immobiliers ont un problème commun. Alors, chacun a un niveau différent. En tant que débutant, peut-être que vous avez des difficultés pour mettre de l'apport si le banquier vous le demande. Ou alors, vous ne savez pas trop comment répondre au banquier s'il vous demande d'être propriétaire de votre résidence principale avant d'investir. Ou alors, vous êtes confirmé, vous avez déjà fait un premier investissement et vous êtes à la limite, voire vous dépassez le fameux taux d'endettement des 33% et vous avez peur de la réaction du banquier quand vous allez aller demander un financement. Et en tant que multi-investisseur, n'en parlons pas, c'est que là vous explosez certainement le taux d'endettement de 33% et en plus de ça, le banquier va avoir des difficultés à vouloir vous suivre parce qu'il va juger que vous avez trop d'encours et qu'il va y avoir trop de risques pour lui. Donc ce que je vous propose, c'est pas de vous parler du banquier ici en pleine rue, c'est qu'on se retrouve dans mon bureau dans une série de trois vidéos dans lesquelles je vais vous expliquer les bonnes pratiques et on va voir comment vous allez pouvoir hacker votre banquier pour obtenir votre prêt immobilier avec les meilleures conditions et des conditions qui peuvent vous faire économiser plusieurs milliers d'euros Allez, on se retrouve tout de suite dans mon bureau et j'ai beaucoup d'informations pour vous à propos du banquier Cliquez sur le lien qui est au-dessus ou en dessous de cette vidéo pour y accéder Allez, à tout de suite